Prêt pour le passe de rock avancé? Let's go. Si vous avez bien aimé la passe Merci de mettre un pouce vers le haut et de partager la vidéo. A tout de suite pour les explications. 3 et 4, séparation garde la main gauche en bas, sans faire tourner les filles. 3 et 4, 5 et 6. Les garçons, je présente la main droite sur le côté. Je me décale bien pour libérer le passage à la ligne de danse pour les filles. Et en même temps, je lève mon bras gauche en levant bien ma main vers le ciel. 5 et 6. Donc je fais un demi-tour à gauche sur le 5 et 6. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Ici, sans les pas, les filles vont tourner à droite. Donc, au début, je vais lever mon bras gauche, baisser mon bras gauche. En même temps, les garçons tournent vers notre droite. Et ensuite, on passe la main droite par-dessus la tête de la danseuse. Alors, ce qu'il fait. Donc, dans la délicatesse, hein, les garçons, vous êtes vraiment du bout des doigts. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Vous avez toujours libéré le passage pour les filles. Les garçons, ensuite, on va faire un demi-tour à gauche. Levez le bras droit pour passer dessous. Et ensuite, amener les filles sur 3 et 4. Les filles commencent à tourner sur 3 et 4. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Hein, donc, les garçons, on lève notre euh, bras gauche à la fin. 1, 2, baisse et monte. 5 et 6. Ensuite, la sortie ici. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Donc, ça fait un tour et demi pour les filles. Hein, les garçons, il faut être fermes. Hein, les filles aussi. 1, 2, 3 et 3 et 4, à 4, il faut qu'on soit déjà dans cette position, et ensuite sur le 5 et 6, 5 et 6, c'est un pivot euh, normal. Hein. Donc, attention de bien mettre les filles sur 3 et 4 face à vous. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, toujours sur la gauche et garçon. Les filles passent dessous, on va lever les, le bras gauche et garçon. vous allez tourner à droite, 1, 2, et on se décale, 5 et 6 vers la droite, en passant sur notre bras droit. La sortie, vous allez lâcher le bras gauche sur le 2, amener les filles devant, 1, 2, sortie, pivot à droite pour les filles, ici le slide, 1, 2, glisse, 5 et 6, slide, hein, petite glissade, donc sur le 3, 4, les garçons à droite, des filles à gauche, 1, en regardant, 3, 4, 5 et 6, et là on est, euh, position bonjour, main droite, main droite, pivot, 1 d'en haut, pivot lâché, pivot tenu, pardon, 5 et 6. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Et dans la continuité, on va venir chercher voilà, cette, euh, cette connexion. Les filles, attention bien de pousser pour aller sur le côté. C'est comme si on voulait faire tourner les filles à gauche. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Le mouvement, c'est ça, on va venir l'arrêter. 2, 3 et 4. On va passer notre bras à gauche. Sur son poignet droit, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, pour la faire tourner. Et en même temps, les garçons, on va la chercher, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Pour encore plus de vidéos et de tutos, n'oubliez pas de vous abonner juste ici. A très bientôt